Bonjour, Céline. Bonjour. Comment ça va Ça va bien, merci. Très bien. Tu peux ouvrir la caméra, s'il te plaît Oui. Yeah. Très bien. Bonjour, Lana. Comment ça va, Lana Ça va bien, merci. Très bien. Bonjour, Lara. Bonjour, comment ça va Ça va bien, et toi Très bien, merci. Très bien. Est-ce que vous avez fait les devoirs Dis-tu de « Homework » Oui. Oui, très bien. Lara oui. oui. Oui, Lana, tu as fait les devoirs Oui. Très bien. On va commencer. Alors, Alors très bien. Les devoirs. On va ouvrir la page de devoirs ensemble. Est-ce que vous voyez Do you see the page Est-ce que vous voyez Céline, est-ce que tu vois Oui, très bien. Oui. Très bien. Oui. Lara, oui. Très bien. Le premier exercice, the first exercise, c'était, cite la couleur des cercles suivants. D'accord Alors, Lana, quelle est cette couleur Rouge. Rouge, très bien. Lara Noir. Noir, très bien. C'est et green. Vert, vert. Vert, vert, très bien. Cédra, bonjour Cédra, ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Très bien. Quelle est cette couleur, Cédra? Euh... Doucement. Quoi? Quelle est cette couleur? Doucement, take your time. Quelle est cette couleur? Jo? Jaune. Jaune. Très bien. Jaune. Lana, quelle est cette couleur? Bleu. Bleu, très bien. Lara? Oui. Cette couleur? Blanc. Blanc, très très bien. Blanche. Alors, on avait d'autres exercices dans le livre? We have uh, other exercise on the book. On va ouvrir le livre. D'accord. On ouvre le livre. Alors, on avait exercice 3, page 11. Alors, page, page 11. Exercice. Page, page 11. Oui, page 11, page 11. Exercice 3. Exercise 3. You don't have the book. I have the book. Not page 12. page 12. Page. page 12, not uh, 11. Page 12. D'accord Oui. I have the book. Très bien, Lara. Mess, I don't have the book, but my dad will uh, bring it uh, today. C'est pas grave, c'est pas grave, it's not a problem. Regardez avec moi. Look with me. Here on the paper, ok? Ok. Très bien. D'accord. Alors, on commence. Et toi, tu as les yeux de quelle couleur? Et les cheveux? Lana, qu'est-ce que tu as répondu? What did you answer? Tu as les yeux de quelle couleur? Les yeux? Trois. Et deux. les yeux noirs? Et les yeux? Noir. Et les cheveux? Et les cheveux? Quelle couleur sont tes Brun. cheveux? Brun. Très bien. Brun. Bravo, Lana. Lara? Oui. Quelle est la couleur de tes yeux? La couleur de tes yeux? Euh, noir. Noir, très bien. Et tes cheveux? La couleur Brun. de tes cheveux? Brun. Très bien. Cédra? Quelle est oui. la couleur de tes yeux euh, Mes yeux, mes yeux, mes yeux sont, sont quelle est la couleur euh, What is the color of your eyes Noir. Noir, très bien. Et quelle est la couleur de tes cheveux Mes cheveux. Euh, aussi Mes, cheveux Mes cheveux sont noirs. Sont noirs. Bravo. Sont noirs. Très bien. Céline Quelle est la couleur de tes yeux, Céline Noir. Noir. Mes yeux sont noirs. Oui. Dis, répète après moi. Mes yeux sont noirs. Moi. Noir. Et mes cheveux, tes cheveux Noir. Noir aussi Et mes cheveux sont noirs. D'accord D'accord. D'accord. Très bien. Ensuite, on avait exercice. 3, page 14. Exercise 3, page 14. 3, page 14. Lis les deux messages. En bleu, les mots pour dire bonjour. In blue, to, uh, the way that say hello. En vert, les mots pour dire au revoir. In green, the way that say goodbye. En rouge, les mots pour demander comment ça va. In red, the word that say how are you. Ok. Lana, what was the first word? Le premier mot? pour dire bonjour Bonjour Oui ici dans la lettre quel est le mot qui dit bonjour in this letter what is the word that say hello Salut Très bien Lara Lana salut Lara le deuxième le deuxième Which word is also hello? Oui, quel est le mot qui dit bonjour? Okay. Quel est? Coucou. Coucou, très bien, Lara. Très bien. Cédra? Quel oui. est le mot pour dire au revoir? Which word say goodbye in this letter? Dans cette lettre? Um. Ici. A à, à, à, à, à bientôt, à bientôt, très bien. Célim, quel est le mot qui dit au revoir dans cette lettre Au revoir, au revoir. Au revoir. Est-ce que, est que tu me comprends, Selim, ou est-ce qu'il faut que je parle en anglais? Do you understand me or you want me to say in English? En français? Oui. Oui, très bien. Donc, au revoir, c'est le mot pour dire au revoir, goodbye, ok? D'accord, tout le monde? D'accord? Oui, très bien. En rouge, les mots pour demander comment ça va. Lana. Dis-moi, quelle est dans cette lettre? Qu'est-ce qui dit le mot qui dit comment mm -hmm. ça va? Which word here to say how are you, Lana? Which sentence? Um, et, te, et, toi? Et, et toi, comment ça va? Très bien Lana, très très bien. Lara. Dans cette lettre, oui. dans cette lettre en rouge. Quel mot Tu vas bien. Tu vas bien. Très très bien. Tu vas bien. bien. Ensuite, on avait numéro 4. D'accord, tu vois ton copain dans la rue. Qu'est-ce que vous avez écrit What did you write in this question If you see a friend in the street, si vous voyez un ami dans la rue, qu'est-ce que vous lui dites? What you're gonna say? Lara? Bonjour. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très, très bien. Cédra? Et toi? Très, très bien. Oui. Lara. Cédra, est-ce que tu peux me dire une autre façon? Can you tell me another way to say hello, how are you? Coucou. Oui. Tu vas bien? Bien. Yeah. Tu vas bien? D'accord. Donc, c'est une autre façon. It's another way to say how are you. OK? D'accord. C'est une Coucou, autre façon pour demander comment ça va. Très bien. Numéro 4. Numéro 4, page 14, c'est bon. D'accord. Le quiz. We're gonna do a little quiz. Oui. Oui. Um, I I know how to say, how are you in another way Dis-moi, dis-moi, Lana. Vas-y, t'as mis. Bonjour, je m'appelle Lana et comment ça va Très bien, Lana. On peut dire, bonjour, je m'appelle Lana, comment ça va Lana s'est présentée, she presents herself, and then she asks, how are you D'accord Très bien, Lana. Alors, on va faire un petit test. We are going to do a little quiz. D'accord Is it which page It's which page Page 16. 16. 16 What means 16? 16. Yes. 16. 16. Très bien. Alors, le premier exercice, the first exercise. On va écouter un audio et chacun de vous va répondre à un dialogue. We are écouter l'audio hear the audio and each one of you will answer to a dialogue, a conversation. OK? Lara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 C'est l'Allemagne? Non, mon pays, c'est le Japon. Le Japon? Oui, c'est ça. Japon. Lara, Japon, numéro 1, 2 ou 3? Euh, I don't know exactly the flags of each country except Egypt. D'accord, 3. C'est le drapeau du Japon. D'accord? Mm -hmm. Très bien. Cédra, numéro 2. Écoute bien. Listen carefully. Ok. Tu as quel âge, Lily J'ai 7 ans. 7 ans Oui, c'est ça. J'ai 7 ans. Quel âge a Lily Quel âge elle a Lily J'ai 7 ans. 7 ans. Quelle est l'image 1, 2 ou 3 Compte. Deux. deux. Deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six. sept. Prêtant. D'accord. Célim, le troisième dialogue. D'accord Écoute. Tu as les cheveux blonds Oui, j'ai les cheveux blonds. Et tes yeux Ils sont verts non, ils sont bleus. Tu as les yeux bleus? Oui, oui. Qui est le garçon? Alors Célim, qui est le garçon? Oui. Le premier? très bien, Célim, le garçon est le premier les cheveux blonds et les yeux bleus. Who have a question? Non, i I said it, but I now understand. What What you don't understand? Dis-moi. I understand now. I didn't understand it before. D'accord, d'accord. Alors, allons-y. Dialogue numéro 4. Lana, tu écoutes. C'est ton tour, et tu vas me dire. D'accord? Listen carefully, Lana. You're gonna do the dialogue number. Oh. Four. Okay. Okay. Dialogue 4 Olivia, tu as de beaux yeux noirs. Merci beaucoup. Et tu es grande. Mais non, je suis très petite, très petite. Qui est Olivia Alors Lana, qui est Olivia Deux. Deux, très bien Lana, deux, d'accord on passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Regarde les dessins. Mina est la nouvelle élève de la classe. Look at the drawings. Lina, Mina is the new uh, kid in the class. Elle ne parle pas bien français. She doesn't speak French. Aide Mina à compléter la page de son nouveau cahier. Help Mina to complete the page of her new notebook. Chacun de vous va prendre une ligne. Each one of you will answer to a line. Lara, tu commences. Quel est son prénom Quel est son Mina. prénom Mina. Mina, très bien. Quel est Quel est son âge Salim et... Tu peux compter ici? Regarde. Est-ce que tu vois bien, Céline? Tu vois bien? Oui, oui, très bien. Combien il y a de bougies sur le gâteau? 8. 8. Très bien. Donc son âge, c'est 8 ans. 8 ans. Très bien. Huit ans. Lokaya, bonjour Lokaya. Bonjour. Bon Comment bonjour ça même. va Ça va bien, merci. Très bien. Est-ce que tu peux me dire, Lokaya, l'adresse de Mina L'adresse. Regarde, ici, l'adresse. Oui. Rue du Canada. Très bien, Rokaya, très bien. 6, rue du Canada. Très bien. Lana, quelle est la couleur préférée de Mina Dis-moi une couleur, une couleur. Oui. Jaune, très bien. Jaune. Cédra. Oui. Quelle est la deuxième couleur? What is the second color? Oui. I see, I see. Doucement. Vert. Yes. Vert. Très bien. Alors, donc on a dit prénom, Mina, âge, 8 ans, adresse, 6 rue du Canada, couleur préférée, le jaune et le vert. D'accord? Très bien. Alors, exercice, réponds aux questions. Je vais chacun vous poser une question. I'm gonna ask to each one of you a question. Cédra, tu oui. as quel âge? J'ai 7 ans. Très bien. Lana, tu peux épeler ton prénom? Tu peux épeler ton prénom? Do you remember what's épelé? Mm -hmm. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que c'est épeler? Do you remember? Non, épeler épeler mm -hmm. c'est spelling. Épeler is spelling. So, spell your name. Épelle ton prénom. En français. Lana, épelle-moi ton prénom. L, A. A. A, N, A. N, A. Très bien, Lana. L, A, N, A. Très bien. Euh, Lara Oui Comment tu t'appelles Je m'appelle Lara. Très bien. Selim mon pays c'est la France. Et toi Mon pays c'est la France. Et toi? France. Mon pays. France. Mon pays, c'est la France. Tu réponds, tu me dis mon pays, c'est aussi la France. France. Très bien. Rokaya, tu habites où? J'habite j'habite j'habite où tu habites au caire alexandrie où tu habites j'habite au caire au caire très bien rocaya rocaya habite au caire j'habite au caire d'accord très bien alors le dernier exercice the last exercise before we go to the New lesson. La nouvelle, le nouveau exercice avant de commencer la nouvelle leçon. Regarde le dessin et parle de ce dessin. Look at the girl and talk about it. Donc, je vais demander à chacun qu'est-ce qu'il voit dans ce dessin. Alors, Lara, comment s'appelle la fille? Comment s'appelle la fille? What do you mean? Comment s'appelle la fille What's her name Elise. Elise, très bien. Son prénom c'est Elise. Oh. Selim, quel âge a la fille Et eh. 10 ans, la fille a 10 ans. Elise a 10 ans. Très bien. Lana, quel est, le pays, quel est le pays de la fille? Quel est le pays de la fille France. France. Très bien. Rokhaya, quelle est la couleur de cheveux de la fille Les cheveux de la fille. blond blonde Tu m'entends Rokaya? Do you hear me Rokaya? Do you hear me? Oui. Oui, oui? d'accord. Les cheveux de la fille her hair is blonde. Blonde. Blonde, d'accord? Très bien. Lana quels sont les yeux de la fille? La couleur des yeux de la fille? Yeux? Ja? Quelle est Noir. la? Noir. Noir. Très bien. Cédra. Oui. Quelles sont les couleurs préférées de la fille? What is her favorite rouge, color? Rouge, oui. bleu. Rouge et bleu. Très très bien. Très bien. Est-ce que vous avez compris Est-ce que vous avez des questions Do you have any question about the last unity The first unity? Non Non Tout va bien Vous avez tout compris C'est Est-ce que tu as tout compris Oui Oui, oui? Très bien Très bien Rokhaya Tu as tout compris Did you understand everything Oui Oui Très bien alors, on va commencer la deuxième unité, unit 2, à l'école, at school, à l'école, at school, d'accord On va ouvrir le cours, we are going to open the course. Delf prime, unité 2, unit 2, qu'est-ce qu'il, elle fait, qu'est-ce qu'il, elle fait, d'accord What he or she doing. Donc, il écoute. He listening. Il écoute. Le garçon, il écoute. The boy, he is listening. Mais si le garçon veut parler de lui-même, il dit « j'écoute ». If the boy, he wants to talk about himself, he's gonna say « j'écoute ». Il écoute. He's listening. J'écoute. I'm listening. D'accord? Le deuxième. Elle dessine. Elle dessine. She's drawing. Elle dessine. Si je veux parler de moi, if I want to talk about myself, je dis je dessine. Je dessine. D'accord? Le troisième, il lit, il lit, he's reading, he's reading. Je, je lis, je lis. Elle écrit, she's writing, elle écrit. J'écris, j'écris. Elle parle. Elle parle she is talking Je parle I am talking Je parle D'accord Alors on utilise il we use il pour les garçons for the boys for the boys we say il And for the girls pour les filles on dit elle for the girls we say elle D'accord Lara, est-ce que tu peux lire? Est-ce que tu peux lire? J'écoute. Je, je J'écoute. Éc écoute. Il écoute. Très bien. Il écoute. Rokhaya. Je, je dessine. Je dessine. Et lui? Dessine. Elle dessine. I'm drawing. She's drawing. Selim, est-ce que tu peux lire la troisième? Je lis. Je lis. Il lit. Il lit. Je lis. Il lit. On ne dit pas le S, on ne dit pas le T. We don't say the S and we don't say the T. Je lis, il lit. Cédra, la quatrième. Lis-moi s'il te plaît. J'écris. J'écris. I'm writing. J'écris. Et ici Il rit. Elle écrit. Elle écrit. Elle écrit. Très bien. Lana Oui Tu peux lire celui-ci Je parle, je parle, elle parle, elle parle, alors je parle, I'm talking, elle parle, she's talking. So, j'ai une question, I have a question, Lara, quand je, quel est le mot que j'écris pour la fille? What is the word that I say to the girl? Il ou elle? Elle. Elle, très bien. Et pour les garçons, and for the boys? Il. Il, très très bien. On va ouvrir le livre. Ouvrir le livre. We are going open the book. On va faire les exercices. We do the exercise. Page 18. 18, page 18. Page 18. 18. What are we going to do Alors, we are going to, on va regarder les deux dessins. We are going to look at the two drawings here, two images. Et on va écouter l'audio. La première image, the first image. Lara. Oui Qu'est-ce qu'elle fait la dame What she is doing Qu'est-ce qu'elle fait? Is writing on the board? Comment on dit en français? Elle écrit. Elle écrit. Écris. Elle écrit. Très bien. Cédra, qu'est-ce si. qu'elle fait, la dame? Elle? What she's doing? Elle? Elle, Elle écrit. Elle écrit. Elle écrit. Très bien. Cédra? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, la fille? Qu'est-ce qu'elle fait? What she is doing? Oui. Cédra, can you open? Écris. Elle écrit. Elle écrit. Très bien. Rocaya, Oui. Oui. Alors? Qu'est-ce qu'il fait le garçon? What he is doing? He is writing. Très bien. If it's a boy, we say il ou elle. Mm. Il. Il. Il. Il écrit. Il écrit. Il écrit. Très bien. Alors, on va écouter l'audio, we are going to listen to the audio et on va choisir quelle est la bonne image. And we are going to choose which image is the right one, d'accord Unité 2. À l'école. Activité 1. Regarde les deux dessins. Écoute l'histoire et montre la bonne classe. A La maîtresse lit une histoire. Alexandra écoute l'histoire. Sonia dort. Masha lit un livre. B la maîtresse écrit au tableau. Raphaël parle avec son voisin. Simon dessine. Lucie écrit sur son cahier. Alors, quelle est la première image? The first image was saved. La maîtresse lit dans son livre. The teacher is reading in her book. Quelle est l'image la maîtresse lit dans son livre? Lara? Deux. Deux. Deux. Très bien. La maîtresse écrit sur le tableau. Rokaya. la maîtresse écrit sur le tableau. Quelle est l'image? Which one the teacher is writing 1. Très bien. Donc, ça, c'était l'image B, l'audio B, et toi, the audio number B, and this one, the audio A. A. D'accord? B, A. Ici, regarde les dessins et complète avec. Lara, est-ce que tu peux lire? Can you read? Il écoute. Oui. Euh, elle parle. Oui. Elle lit. Oui. Elle. Il écrit. Oui, il écrit. Elle dessine. design Elle dessine. Elle. Dessine. Elle D'accord. Alors, And le premier, le premier, the first, il écoute. Est-ce que c'est un garçon ou fille A boy ou girl Garçon ou fille Il... Ga garçon. Garçon. Il écoute. Quel est le garçon qui écoute Which boy is listening il écoute. Oui. Oui, Lara. Raphaël. Euh, euh, Raphaël. D. Raphaël, numéro D. D'accord. D. Letter D. Oui. Lana, Lis le deuxième mot. Read the second word. Elle parle. Elle parle. Elle parle. Est-ce que c'est fille ou garçon Fille. Fille. Quelle est la fille qui parle Quelle est la fille qui parle Talking. Qui parle. Il écoute. He's listening. Elle parle. She's talking. Elle lit. She's reading. Il lit. He's writing. Et elle dessine She's drawing. Quelle est la fille, which girl, dans ces images, in these pictures, is talking? Alexandra. Numéro E. Numéro E. Alexandra. Numéro E. D'accord. D'accord. Elle parle. Très bien. Cédra. Numéro oui. 3. Numéro 3. Elle lit. Elle lit. Est-ce que c'est fille ou garçon? Fille. Fille. Lit reading. Elle lit reading. Qui est en train de lire? D. B. B. Le numéro B. Qui lit ma? Elle est en train de lire. Elle lit. She's reading. Très bien. Lokaia, le quatrième. Ici, Lokaia. Regarde. Il... Il écrit. Il écrit. Très bien, Lokaïa. Il écrit. Est-ce que Lokaya? est-ce que il, c'est fille ou garçon Il. Garçon. Garçon. Très bien. Il écrit. He's writing. Quelle est l'image Which image Et il écrit. Il écrit. Il écrit. Ce garçon, il écrit, his is writing. Numéro Vas-y, Rokaya, doucement, c'est pas grave. Take your time, Rokaya. We said that, il écrit, it's a boy that is writing. Quelle est la lettre Which letter is the boy writing A. Ah. A, ah, très bien, Rokaya. A. Ah, Lara, le dernier oui. The last one. Elle dessine. Elle dessine. Elle, fille, garçon. Fille. Fille, dessine, drawing. Quelle est la fille qui dessine? Où est la fille qui dessine? C'est. C. Est. C est. Le numéro C. D'accord? Très bien. Alors, okay. on va essayer. Rokaya. Comment, how we say writing? Think. How do you say I'm writing? What? Do we put Rokaya il, elle, or yeah. je? Ah. Il, elle, or <laughs> je? If I say I am writing. Je. Je. D'accord. Je j'écris I am writing j'écris vas-y Rokaya Sa say after me j'écris j'écris j'écris, bravo Rokaya Lara comment lire. on dit lire how we say we are uh, listening I am listening mm -hmm. Je, il ou elle. Écoute. Je suis, écoute. Je suis, écoute. J'écoute. Bravo Lara. « J'écoute. D'accord J'écoute. Lana. Oui, j'écoute. J'écoute sans suis ». Without suis »,« J'écoute. D'accord Lana. Comment on dit euh, I am talking. I'm talking. Je, je, je, je, Ici, est-ce que tu sais ici? Je, elle parle. Je parle, je parle, je parle. D'accord, Cédra. Oui. Comment on dit I am drawing? I am drawing. How do we say I am drawing? Do we say il, elle ou je? je? I am. Je. Très bien. Je. I am drawing. Je. Read here. Je dessine. Je dessine. Très bien. Je dessine. Alors, last time, last time. J'écoute, I'm listening, je lis, I am reading, je parle, I am talking, j'écris, I am writing, je dessine, I am drawing. Ok mm -hmm. D'accord D'accord D'accord. D'accord, très bien. Alors, on va passer à la deuxième partie du cours. We're going to do the second part of the course. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? What is in your bag? Qu'est-ce qu'il y a? What is in your bag? The bag. Ton sac, it's your bag. Lara lis moi oui. le premier, lis moi le premier. Un stylo. Un stylo, un stylo, d'accord, un stylo. Lana, le deuxième. Des ciseaux, des ciseaux. Des ciseaux. D'accord L'Okaya, le, le troisième. Oui. Une trousse. Une trousse. une trousse. une trousse. Une trousse. Une trousse, comme ça, une trousse. D'accord Cédra, le quatrième. Oui. Une gomme. Une gomme. Une gomme eraser une gomme Lara la cinquième oui. cinquième un tube de colle un tube de colle un tube de colle un glue stick un tube de colle Lana la sixième sixième la sixième Uh, Vasily Une règle Une règle Règle Une règle Une règle, un ruler Rokaya Le septième Une Un Un cahier, un cahier, un cahier, Bravo Rokaya. un cahier. It's a notebook, OK? A notebook, un cahier, un cahier. Très bien Rokaya. Cédra, oui. Quel est celui-ci? The last one, le dernier. This picture. Is... Des, feutres. Des, des feutres. feutres, des feutres, des feutres. Alors, encore, again, un stylo, des ciseaux, une trousse, une gomme, un tube de colle, une règle, un cahier, des feutres. D'accord, d'accord, oui, très bien. On va ouvrir, on ouvre le livre, d'accord, on ouvre le livre. Alors, on va écouter, on va écouter et chacun va me dire quel est l'objet qu'il a en main We are gonna listen, and each one of you is gonna tell me if he's uh, he's uh, he's gonna tell me the the character have a ruler, a pencil case, okay, a notebook. So Lara, you're gonna begin with the first one. Tu vas commencer, d'accord? Écoute, je suis et règle. Non, non, non. Attends, attends, attends, attends. Est Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Do you see the book? Oui. Oui. We are gonna listen and you're gonna tell me what is this en français. D'accord? Listen. Okay. <coughs> Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac Activité 1. Écoute et montre les affaires des enfants. Émine a une règle. Alors Lara, Émine, qu'est-ce qu'il a Émine Une règle. Une règle, bravo Lana, le deuxième. Emma a une trousse. Qu'est-ce qu'elle a, Emma, Lana? Ouf. Une trousse. Très bien. Rokhaya, le troisième. Écoute. Jonathan a des ciseaux. Qu'est-ce qu'il a, Jonathan? Des ciseaux. Très bien, des ciseaux. Cédra, le quatrième. Oui. Lucie a un cahier. Qu'est-ce qu'elle a, Lucie Un cahier. Un cahier, très bien. Une règle, une trousse, des ciseaux, un cahier, très bien. Alors, Lara, dis-moi, qu'est-ce oui. que c'est ça Qu'est-ce que c'est que ça What is that en français avec les mots Une trousse. Une trousse, bravo. Lana, qu'est-ce que c'est ça ciseaux. Des ciseaux Très bien, Rokhaya, qu'est-ce que c'est ça Une règle. Une règle. Très bien, Rokhaya. une règle. Cédra, qu'est-ce que oui. c'est ça Un cahier. Un cahier. Un cahier, très bien, Cédra. Un cahier. Alors, on va faire une dernière fois, a last time, des feutres. Lara Oui Qu'est-ce que c'est ça Un chose. Non, qu'est-ce que c'est ça Un cas Un... livre Un... Un... Un... Un cahier. Un cahier. Un cahier. Très bien, un cahier. Écris-le dans ton livre. Write in your book. Un cahier. D'accord Page 21, page 21. Page 21. Très bien. Ouais. Cédra. Qu'est-ce que c'est ça, Cédra mm -hmm. What is that, Cédra D des regarde des des ciseaux, des, des ciseaux des ciseaux des ciseaux Lana qu'est-ce que c'est ça Lana Regarde ici Regarde ici Lana c'est écrit une règle une règle une règle, donc des feutres, un cahier, des ciseaux, une règle, un stylo, un tube de colle, une gomme. Rokaya, qu'est-ce que c'est ça What is that Rokaya Regarde le cahier, c'est écrit. It's writing right here. Une, une trousse, une trousse, une trousse. D'accord, une trousse. Alors, des feutres, des feutres, un cahier, des ciseaux, une règle, un stylo, un tube de colle. Une gomme et une pousse. D'accord. Did you understand Oui. Est-ce que vous avez compris Oui. Oui. Cédra, tu as compris Did you understand, Cédra Oui. Lana Oui, I did understand. Lara aussi. Très bien. Tout le monde a compris. Très bien. On va passer à la dernière partie de notre cours. We are gonna go to the last part of our course today. Tu aimes les mathématiques et le français. Do you like mathematics or French Alors, on commence. Voici les matières scolaires. This is what you are, you take at school, d'accord? Yes. Lara, lis la première, oui. read the first, lis la première. La... La, géographie. la géographie. La géographie. La géographie. Très bien. Lana, le deuxième. La science. Les sciences. Les sciences. Donc la géographie. Géographie. Les sciences. Science. Cédra. Le troisième. Oui. Lis le troisième. Oui. Doucement. Les, T Les mains. Les les mathématiques, les mathématiques, les mathématiques. Très bien, les mathématiques. Les maths, math. les maths. Très bien, Rocaya, le quatrième. Ici, le histo L histoire, l'histoire. Miss, what, what's the question that uh, this uh, the that's after the uh, mathematics l'histoire is this uh, social no this is history no i don't take history in my school yeah no history is the library yeah. no history the... is okay just a second history is when you you talk about what happened Years and years ago, when there is castle and when there is queen oh. and king, this is history. L'histoire. Oh, I, I, I know it. I know it. D'accord, l'histoire. I know it. Très bien, là. I know what bien. it means, but it's not in my school. It's not in my school. D'accord, parce que tu es encore thing. petite. You're still young. In some years, you're gonna take history. okay L'histoire. Okay. Lara. Ça, bon, Lara. les oui. oui. Le français. Le français. Le français. French. Le français. Lana. Lis moi ici, Lana. Lis le sport. Le sport. Le sport. Le sport. Oui. Ici. Lis moi ici. Mus -mus la musique, la musique, musique, la musique. Très bien, Le Rokaya, music. la musique, la musique, la musique, la la la la la la le art plastique Look, Rokaya Rokaya a little a little bit Rokaya l'art l'art l'art plat, ah. plat. Plat. l'art plastique plastique l'art plastique l'art plastique Bravo, Rokaya, l'art plastique. Très bien. Lara, le dernier, oui. the last one, le dernier. Le dernier. L'anglais. L'anglais. L'anglais. L'anglais. L'anglais. L'anglais. Oui. it's English. D'accord. Donc, yes. en, en, encore une fois, encore une fois, une la science la géographie the geography les sciences la, the science les mathématiques the math l'histoire history le français french le sport the sports la musique the music l'art plastique the art, et l'anglais English. D'accord? Miss, can I say something? Oui, Lara. Oui. Oui, Lara. Can I say to you my favorite subject? Oui. Just wait a second and we're gonna talk about each one. What is his favorite subject? D'accord? Miss? D'accord. Oui. Allez. Alors, Jonathan. Qu'est-ce qu'il aime? Regarde les dessins et coche les bonnes réponses. We are gonna hear an audio about Jonathan. And he's gonna say what oh. he likes and what he doesn't like. And we're gonna say which one is it. Ok? D'accord? Ok. Donc on va, on écoute l'audio. Écoutez bien. Who's first? Who's first? Tu aimes les mathématiques? Et le français Activité 1. Écoute Jonathan. Qu'est-ce qu'il aime Regarde les dessins et coche les bonnes réponses. Qu'est-ce que tu aimes Jonathan J'aime le français et j'aime l'anglais. Tu... Qu'est-ce qu'il aime Jonathan J'aime le français, j'aime l'anglais. Il aime le français. Le français, qu'est-ce que c'est le français? What is français? français. we're learning français right now. Très bien, le français. French. French. Très bien. Et l'anglais, qu'est-ce que c'est l'anglais? What is anglais? Um, l'anglais is English. Très bien, Lara. L'anglais, English. Lana. Écoute bien, listen carefully Lana, you're going to answer to the next. Tu les mathématiques Le. No. D'accord. Est-ce que tu as entendu Il a dit, est-ce que tu aimes Did you hear Again, yet, Lara. Uh, Lana. I'm going to put it again in Lana. Uh, listen carefully. Mm. J'aime le français et j'aime l'anglais. Tu aimes les mathématiques Le. No. Est-ce qu'il aime les mathématiques Did he like mathematics Non. Non. Très bien. Non. Il n'aime pas les mathématiques. He doesn't like the mathematics. Cédra. Numéro oui. 3. Écoute. Ok. Et les sciences Non. Et les sciences Est-ce qu'il aime les sciences No, he should, non, he don't like it. il n'aime pas. Il n'aime pas. pas. Et le sport, tu aimes Oui, j'aime le sport. Rokaya, est-ce qu'il aime le sport Est-ce qu'il aime, est qu aime le sport Did he like sport Oui. Oui, il aime le sport. Très bien. Très, très bien. On va passer à la prochaine, d'accord On va parler de nous. We are gonna talk about us, d'accord Alors, comment on va faire Comment on dit How do we say I like, I doesn't like So we're gonna see now. And then you're gonna tell me what do you prefer and what do you don't like at school, d'accord D'accord Je n'aime pas. Alors, très bien. Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu aimes J'aime les sciences. Qu'est-ce que tu aimes What do you like If I ask to someone, what do you like Qu'est-ce que tu aimes You're gonna answer, j'aime les sciences. Ou, or je n'aime pas les sciences. Tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu aimes It's for asking what do you like, so you can answer in two things. J'aime, I like, les sciences, par example. for example, the science. Et je n'aime pas, je n'aime pas, les mathématiques. And I don't like, je n'aime pas, d'accord? Donc, je vais poser la question à Lara. Lara, I'm going to ask you the question. Qu'est-ce que tu aimes, Lara J'aime les sciences. J'aime les sciences. Quoi d'autre What else J'aime les sports. Le sport, d'accord. D'accord, Cédra, qu'est-ce que tu aimes euh, J'aime les fans. Tu aimes quoi Dis-moi encore, Cédra. Répète, répète, Cédra. I didn't hear you. OK. J'aime. Sign... J'aime. Les sciences. Yeah. Les sciences. Et quoi d'autre? What else? Euh, J'aime. Oui. Math... Les mathématiques. Les mathématiques. Très bien. Lana. Ah, J'aime l'art plastique. J'aime l'art plastique. J'aime as well. En, no. français. en français. Lara, c'est En français. J'aime l'art plastique. J'aime l'art plastique. plastique. Plastique. Très bien. Lana, qu'est-ce que tu aimes J'aime les français. Le français, d'accord. Quoi d'autre What else J'aime les anglais. J'aime l'anglais, très bien. Très très bien, Lana. J'aime les musées. Ah, tu aimes les musées, la musique, the music, oui. la musique. Lana aime la musique aussi. Très bien. J'aime les sciences. Et j'aime les sciences. Très, très bien, Lana. Alors, on va faire, on va voir qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. We are gonna see what we can say other things, OK? If I say, euh, tu aimes Lara, tu aimes les sciences tu aimes les sciences Do you like science Oui, oui, I do love science. Donc, on <rire> va dire, tu vas répondre, you're gonna answer, oui, j'aime les sciences. Oui, j'aime les sciences. Très bien. Lara, tu aimes l'anglais Tu aimes l'anglais What means l'anglais L'anglais, English, l'anglais. Oui. Oui. Oh, oui j'aime l'anglais. J'aime l'anglais, très bien. Cédra, tu aimes oui. la musique? Fafnest. Tu aimes la musique? Uh. Do you like music? Oui. Oui, j'aime. Oui, j'aime la musique. musique, très bien. La oui. musique, Très, très j'aime la musique, me too. Très bien, ah. moi aussi j'aime la musique, moi aussi, me too, moi aussi. Moi aussi j'aime la musique. Très bien, alors si on peut dire I don't like, if I want to say I don't like, I say non, je n'aime pas, je n'aime pas. What, do, what, uh, what at school you don't like, Lara Is there something at school you don't like Je n'aime pas. Um, I don't think I I like everything. I don't think I don't like anything. C'est bien, Lara. Très bien. <laughs> That's good. Ok, c'est toi. Is there something Please. you don't like at school no. Non. Non D'accord, donc tu aimes tout. Lana est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas à l'école? Is there something you don't like at school? Oui. Comme quoi, oui? Tu me dis, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas les maths, les maths, les mathématiques, très bien. Quoi d'autre? What else? Je, je n'aime pas les arts plastiques les l'art plastique je n'aime pas l'art plastique très bien lana très très bien d'accord alors est-ce que vous avez compris did you understand oui oui très bien alors we are gonna see the course Do you see the quiz? Est-ce que vous voyez la page? The page? Do you see the page? Oui. oui. Oui. Très bien. Okay. Oui, on the board only. Qu'est-ce qu'il, elle fait? Lara. Il. Oui. When do we use il? Quand est-ce qu'on utilise il? When there is a girl. No. Il. Un boy, I elle mean. A boy. What is boy en français? Il. Gare. Gar garçon garçon très bien et elle c'est pour les elle fille d'accord so qu'est-ce qu'il elle fait what he is doing if i want to say what he is doing we say qu'est-ce qu'il fait if i want to say what she is doing we say qu'est-ce qu'elle fait d'accord d'accord d'accord Parler de quelqu'un, to talk to someone. When you talk to someone, we say, Il, elle écoute, he or she listening, il ou elle lit, he or she is reading, il ou elle parle, he or she is talking, il ou elle dessine. He or she is drawing. Il ou elle écrit. He or she is writing. Pour parler de toi-même, if you want to talk about yourself, j'écoute, I'm listening, je lis, I'm reading, je parle, I'm talking, je dessine, I'm drawing, j'écris, I'm writing. Lara. How do we say I'm talking? Um, I'm, I'm talking. Je parle. Je parle, très bien. Cédra, how do we say I'm drawing? I'm drawing. Oui. J'ai. J'ai dessiné. Dessine, je dessine. Très bien. Je dessine.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 If I ask to Lara, what is in your bag? Lara's gonna uh -huh. answer to me. Elle va me répondre. Il y a, there is, il y a. Trousse. Des trousses. Une trousse, des feutres, une règle, une gomme, un tube de colle, un stylo. J'ai crayon. Un cahier et des ciseaux. Crayon, c'est très bien. Très bien, Lara, des crayons. Qu'est-ce que c'est les crayons? What is crayon? Pencils. Très bien, des crayons. Des crayons. Pencils. Très bien. Si je demande à Lara de me dire, if I ask to Lara to say to me, il y a that you have, Um, « In your bag, a ruler and a pen. »« How you're gonna tell me ?»« A ruler and I, a pen. »« I don't know. »« Read. »« Il y a... »« Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac, Lara ?»« Il y a... »« Il y a... »« Un ruler, règle. »« Une règle et... »« Un... Et »« Et un stylo. »« Et un stylo. »« Donc, si je demande... »« If I'm asking to Lara... » Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac Il y a une règle et un stylo. D'accord. Lana, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac Il y a et... des feutres. D'accord, des feutres. Et une deuxième chose, une... une trousse. Une trousse, très très bien Lana a dans son sac des feutres et une trousse. Cédra. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac uh. Tell me there is a glue stick and a notebook. Il y a. Qu'il y a. Il y a. Uh. 2 de un tube de colle de, de, de col colle. il y a un tube de colle et un et un... un cahier il y a un cahier donc il y a un tube de colle et il y a un cahier très bien And the last part, la dernière partie, tu aimes les mathématiques et le français, du lacmer and French. Donc, comment on dit « French » How do we say « French » Lara. Le français. Très bien, le français. Lana, how do we say « English » Comment on dit L'anglais. Très bien. Cédra. How do we say oui. math? What? How do we say the mess? Uh, well, uh, math? Math. Les maths. Les maths. Les mathématiques. Mathématiques. Très bien. Lara, how do we say history? History, lister. L'histoire. L'histoire. Très bien. L'histoire. Lana, how do we say geography? Huh? How do we say géographie Comment on dit? Géography? Um, géographie. La géographie. Très bien, Lana. La géographie. Cédra, how do we say science? Comment on dit science? Oui. Les les sciences. Les sciences. Très bien. Lara, how do we say music? Music, la musique. La musique. Très bien. Lana, how do we say sport? how do we say sport. sport oui sport le sport, très bien Tedra, how do we say art art oui l'art l'art l'art l'art l'art L'art plastique. L'art plastique. Plastique. plastique. Très bien. La dernière chose pour demander à quelqu'un When you ask someone, we say, Qu'est-ce que tu aimes Ou tu aimes le français Tu aimes l'anglais And to answer, on dit, Pour répondre, on dit, Oui, j'aime. Non, je n'aime pas. Ou oui, j'aime, d'accord We can say yes, I like, no, I don't like, non, je n'aime pas. And we can say I like France, uh, French, j'aime le français, d'accord D'accord D'accord. Très bien. Est-ce que vous voulez poser des questions Vous avez des questions Do you have questions Non. Non Non, non Cédra Non non. D'accord, d'accord. Allez, on se voit la prochaine fois, ok? I'll see you on Saturday, d'accord? Study well, réviser, réviser tout le cours, study all the course and learn the words, d'accord? D'accord. Et je vais... je vais demander la semaine prochaine and the last week I'm gonna ask you about it, d'accord? D'accord. D'accord. Au revoir. Allez, Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Cédra. Au revoir. Au revoir, madame.